Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de QSD. Questions sans détour qui vous invite à la balade ce soir. Et oui, des randonnées, il y en a un peu partout sur le territoire, mais elles se retrouvent aujourd'hui dans une application BNGT que vous pouvez d'ores et déjà télécharger aussi bien sur Google Play que sur l'App Store. Pourquoi télécharger cette application de randonnée sur la boucle du Nord Grande Terre Eh bien, on en parle ce soir avec deux invités. D'abord, Madame Lisa Cyprien-Vousmer, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes euh, directrice de l'aménagement du territoire et grand projet de la CNGT et nous avons avec nous également monsieur Giuliano Rémi. Bonsoir. Bonsoir. De la société J2R, on imagine qui, vous, qui avait développé la fameuse application. Honneur aux dames si vous le voulez bien. Euh, Madame Bouzmer, c'était une volonté de la communauté d'Aglo d'offrir au plus large public l'ensemble de, de, ces, de ces sentiers, de ces balades euh, que l'on retrouve sur le littoral et euh, même sur l'intérieur des terres du Nord Grande Terre. C'était l'objectif pour la communauté d'Aiglo, c'était vraiment de faire profiter un public très large, mais aussi dans le leitmotiv de ce qui est inscrit dans les perspectives de développement touristique de notre territoire, c'est de, de développer un tourisme expérientiel. Donc faire, à donner accès à quelque chose de différent, d'innovant. Donc faire découvrir nos tracés sur la base d'une application mobile, qui n'existe pas nulle part ailleurs. Et quand vous parlez de différences, c'est aussi euh, par des différences thématiques que vous avez créées qui permettent à tout un chacun de choisir le modèle de, de randonnée qu'il a envie de réaliser sur cette partie du territoire guadeloupéen. Nous avons la chance sur le littoral du nord grande terre d'être à la fois dans des espaces naturels, dans des espaces forestiers, dans des espaces très euh, accidentés, mais aussi dans les centres beaux. Donc nous, nous, nous nous adressons à un public familial à un public de sportifs aguerris, oui. mais aussi à des sportifs du dimanche. On va y revenir, mais parlons un peu de technicité, parce qu'on parle bien, euh, Juliano Rémi, d'une application mobile. Euh, on sait qu'elles existent, notamment pour les sportifs. Euh, les cyclistes les utilisent beaucoup, euh, ceux qui sont fanatiques de course à pied euh, également. Cette application, elle recense beaucoup d'informations. Oui, voilà, tout à fait. L'application est condensée de technologies, notamment le Bluetooth, le Wi-Fi, le QR code. Et donc pour répondre à la demande de la CNGT de Mme Wusmer, nous avons mis en place un écosystème informatique avec une application mobile, un back-office web, un site vitrine pour pouvoir répondre justement aux besoins. Et ces outils, on les alimente grâce aux données récoltées sur le terrain, grâce aux partenaires que nous avons eus. Alors justement, on a dit que ça s'adresse à tout type de public, hein, des sportifs aguerris, euh, à, à peut-être aux retraités, hein, en, en balade, aux, aux touristes également on imagine que c'est aussi facile d'accès. Oui, ouais. tout à fait. Avec la CNGT, nous avons délimité les tronçons. Et chaque tronçon a la distance, la difficulté, tous les, tous les éléments nécessaires pour permettre au public de choisir le bon itinéraire. Je parlais également d'accessibilité de l'application elle-même. Elle, elle n'est pas très compliquée finalement dans sa maniabilité. Voilà, donc tout à fait. On a, on a opté pour une application très simple d'installation et d'utilisation. Donc l'utilisateur, à partir d'un QR code, il peut scanner le QR code et installer l'application depuis son mobile, d'accord, depuis le site de vitrine. Ensuite, une fois l'installation effectuée, il peut télécharger les données qui lui correspondent, donc soit sur pour lui, soit sur anse bertrand et après lancer la randonnée. Vous avez euh, inscrit ce projet euh, dans la couleur territoire finalement de, de la CNGT, vous le disiez, avec euh, ces différents euh, euh, paysages qu'ils peuvent euh, offrir, mais euh, est-ce que on a également euh, un côté, euh, on va dire, qui retrace l'historique de, de, de, de ces différentes communes, de ces différents sentiers L'application Boucle euh, du Nord Grande Terre permet avant tout de faire un voyage spatio-historique sur les 42 premiers kilomètres qui ont été aménagés. Nous allons de la période précolombienne à la, à la période coloniale, mais aussi à la période industrielle, avec notamment l'usine de Beauport, mais aussi tout ce qui a trait à la géologie, qui est assez... Extraordinaire avec la, la barre de cadeaux avec les falaises extraordinaires de, de la pointe de la Grande Vigie, de la porte d'enfer, du Souffleur. Donc, voilà. On imagine que ça peut également intéresser les, les scolaires, puisqu'ils auront par thématique l'idée de découvrir le territoire. Alors pour les scolaires, oui. nous avons vraiment voulu mettre l'accent sur des éléments qui touchent à l'histoire. Oui. Nous avons des points d'intérêt, toutes les mares qui sont situées le long de ce tracé sont identifiés. Et là, on est à la fois sur l'historique des mares mais aussi le côté euh, scientifique de ce qu'on peut y découvrir. Alors, on a aussi un arrêt à l'Observatoire ornithologique d'Anse-Bertrand. Il y a vraiment de quoi avoir en proximité des éléments à des scolaires, tout en ayant une randonnée, une balade de courte durée. Une richesse d'informations. Justement, votre travail, vous, a été de, de compiler toutes ces informations. Avec mon application, je vais retrouver peut-être des bornes sur place qui vont m'indiquer euh, par un QR code. Vous en parliez peut-être d'autres informations. Oui, voilà. Avec le bureau d'études type et dirigé par Mme Montran, nous avons cartographié le territoire qui nous a été soumis par euh, Madame Vosmer. Nous avons identifié tous les points d'intérêt du territoire. Oui. Et nous avions récupéré des données. Ça peut être des photos, des vidéos, des audios. Et nous avons tout compilé dans l'application. Donc, en allant sur place, vous allez trouver des QR codes pour pouvoir identifier le fameux point sur lequel vous êtes. A partir de là, l'application va vous ouvrir la fiche détaillée du point en question. Avec Donc, toutes les informations. Tous ouais. les outils les et, et, vidéos, etc. Et on va forcément parler de réalité augmentée également, parce voilà. qu'on va s'inviter au voyage, comme le disait Madame Bouzmer. Donc la cerise sur le gâteau de ouais. l'application, c'est quatre sites en réalité augmentée. Mm -hmm. Notamment l'ancienne prison, prison d'Anse-Bertrand, euh, le site de la Maudière, le moulin de Saint-Pierre, et ainsi que les fouilles du moulin, au niveau du moulin de la Piétard pour lui. Donc ces éléments sont reconstitués en 3D, et inclus dans l'application. Ce sont des expériences nouvelles, innovantes, que, vers lesquelles se tourne résolument la communauté d'agglos du Nord Grande Terre Oui, parce que pour l'instant, nous n'en sommes qu'à 42 km ouais. et le, le projet de la boucle du Nord grand Terre vise 250 km de traces, d'identifier, d'aménager et de valoriser, notamment au travers de cette application. On a tendance à l'oublier 250 km, ce n'est pas un chiffre anodin qui parte de, de Mornalo jusqu'à jusqu la fin du moule. Exact, en passant par les communes de Port-Louis, Petit Canal et Anse-Bertrand. Quels sont les, les autres projets On imagine donc de euh, rajouter ces 250 km, enfin le reste à ces 42 déjà existants. Euh, quels sont les autres projets autour de l'application qui vont venir se greffer bientôt Alors les autres, les tracés qui sont en cours d'ouverture oui. en ce moment sont sur le territoire de Petit Canal, le territoire de Mornalo et le territoire du Moule. Parce oui. que l'objectif pour nous, c'est de travailler en lien avec l'Office de tourisme Nord-Guadeloupe pour ouvrir d'ici la fin 2022-2023 ou plus, ou plus tard le, ce que nous avons appelé le tour du Nord-Grande-Terre. C'est le tracé qui part de la pointe de la Grande-Vigie pour aller dans la plaine de Grippon, pour revenir à la plaine de la Grande-Vigie oui. en passant par le site de Bois-Baron au Moule. Oui, il y a de quoi découvrir hein, quand on nommez tous ces sites. Euh, précisons qu'il ne s'agit pas simplement de parcours pédestre, que les choses peuvent également s'ouvrir euh, aux passionnés de vélo par exemple Dès 2022, nous avons déjà commencé à travailler avec les clubs de VTT de notre territoire pour l'ouverture des tracés VTT. Mais la cerise sur le gâteau, ce sera aussi le travail qui sera mené avec euh, les différents euh, prestataires qui sont dans le domaine euh, ECAP, donc pour ouvrir des, des sentiers équestres d'ici 2-3 ans euh, sur le territoire. Donc on aura exactement les trois usages pédestres, VTT et équestre. Mais aussi, alors, où nous allons aller vers un plus, c'est pour aussi développer le trail et la marche nordique. Ah ben bah voilà, comme quoi les, les vrais sportifs pourront euh, s'y adonner. C'est une offre touristique qui s'inscrit de façon euh, différente, une offre nouvelle, euh, finalement, sur ce que l'archipel, dans son ensemble, peut, peut proposer. Euh, le tourisme du Nord-Grand-Terre, il a ses spécificités. Oui, le tourisme ouais. du Nord-Grand-Terre peut s'appuyer sur des paysages encore préservés. Et là, nous nous proposons de les faire découvrir ou redécouvrir à des touristes locaux ou qui viennent de l'extérieur, mais pour partager une expérience particulière à nos côtés. Vous êtes un développeur, euh, application mobile réalité augmentée, QR code, ce sont des mots, euh, des, des gestes qui rentrent de plus en plus dans notre quotidien. Ce type d'application répond véritablement aux besoins, de, non pas que de personnes initiées, mais finalement à monsieur et madame Tout-le-Monde avec son, son smartphone oui tout à fait, c'est à dire l'utilisateur qui est habitué à utiliser ces technologies il ne sera pas perdu puisqu'il oui. va retrouver la, le QR code etc, les éléments qu'on a mis en place tandis que le nouvel utilisateur qui n'est pas forcément initié, lui il va s'initier à ces technologies donc nous avons essayé de rendre le plus ludique et le plus simple possible l'utilisation de ces technologies Et on pourrait compiler cette application avec des données santé par exemple pour ceux qui veulent mesurer leur parcours le kilométrage, les calories perdues bien évidemment on en a oui. tous besoin oui, hein tout à fait, avec les objets connectés comme les montres connecter les oui. bases, les connectés on pourra aussi récupérer des informations de santé de l'utilisateur et lui communiquer à la fin de son parcours, de randonnée. Alors, BNGT, c'est le nom de l'application, facile à retenir, c'est une, oui. une volonté. C'est une volonté. Parce que là, quatre lettres, facile à retenir. Et facile donc à trouver, on imagine, sur M. Rémy, sur voilà. les différents stores, on rappelle, sur... Google Play. Google Play et Apple iOS. Eh ben voilà, c'est noté en tout cas pour ce rendez-vous. Téléchargez donc l'application et allez vous balader donc dans cette boucle du Nord Grande Terre. C'était le point de ce dernier QSD. On se retrouve bien évidemment sur le www.etv.gp, mais également sur la chaîne ETV et les autres chaînes, vous le savez. Très bonne soirée avec la suite de nos programmes.